De la possible extradition de Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, vers les États-Unis, nous n'abordons pas seulement le sort d'un homme, nous esquissons le futur de nos démocraties. Nous devons défendre haut et fort la liberté d'information et la transparence, car c'est de cela dont il s'agit. Assange a rendu public des informations qui dérangent, notamment sur des crimes de guerre perpétrés par les États-Unis. Plutôt que de rendre compte de leurs crimes, le gouvernement veut faire taire les voix qui s'élèvent. Nous devons opposer à cela notre attachement intact à des démocraties ouvertes, transparentes et responsables de leurs actes. C'est son courage qui est jugé aujourd'hui. Si nous acceptons d'extrader Assange, nous extraderons demain. Tous ceux qui publient des informations sensibles, les journalistes du Guardian du Monde, du Spiegel, qui ont publié les documents fuités par Wikileaks. La France doit accorder l'asile à Julian Assange et défendre les couleurs de la transparence.